Je suis Rich Larson, je suis un écrivain de la science-fiction, de la fantasy, d'horreur. Et mon nouveau roman, c'est Ymir. Euh, c'est un roman de la science-fiction au futur loin. Et il traite d'une protagoniste qui s'appelle Yorek, qui doit revenir chez lui à une planète glaciale euh, qu'il déteste vraiment pour chasser une grandeau. Ah, Yorick se réveille à Ymir, sa planète natale, um, et c'est la planète qui a juré de jamais voir autrefois, mais il était renvoyé là pour chasser uh, une espèce de monstre uh, biotechnologique qui s'appelle le grandeau. Et pour protéger les intérêts de son employeur euh, qui veut exploiter cette planète pour ses ressources minérales. So, Yorick travaille pour la compagnie et c'est une entreprise euh, un peu cyberpunk qui contrôle euh, pas seulement Ymir, cette planète, mais beaucoup d'autres. Et c'est le, le pouvoir caché qui dirige euh, toutes les choses qui passent dans cette galaxie. Et sur Ymir, il y a une espèce de rébellion qui se couvre. Oui, euh, le conflit central du roman, c'est que euh, Yorick est une traite à sa mort natale. Euh, et maintenant, il est là encore pour euh, faire les les ménages de la compagnie mais en même temps, il va rencontrer son petit frère euh, qu'il a laissé là depuis 20 ans et ce qu'il découvre, c'est que son frère euh, est dirigeant cette rébellion sur Ymir et donc il est vraiment entre deux, deux mètres. Oui, le roman joue beaucoup avec le conseil de la mémoire et comment les mémoires peuvent se changer au passé du temps parce que à cause de l'hibernation, Yorick a été dormi pendant beaucoup beaucoup d'années et pendant ce temps, son petit frère a vieilli et maintenant il est le plus grand et il a vécu plus d'expériences et les mémoires qui étaient pour Yorick les, les plus importantes sont un peu... Euh, pour les frères, c'est comme une autre vie, complètement.